Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi Oui, tranquille, et toi, comment ça va Ouais, donc là, comme tu as pu le constater, c'est vrai. Je l'avoue, je suis actuellement à poil dans mon lit. Je sais que cette information, tu vas me dire, mais pourquoi tu nous dis ça Nous, on s'en fout, va directement droit au but. Mais là, mesdames et messieurs, je viens juste d'aller me coucher parce que cette nuit, c'était absolument trop violent. Des coups, des coups de poing, d'une violence, ça me réveillait. Tu vois, quand je faisais comme ça, j'allais m'endormir. Je voyais le coup de poing comme ça, du, du petit coin de l'œil. Je faisais... Hey oh là là Parce que c'était d'une violence que même moi, je me disais, mais on ne peut pas vivre avec ce genre de coup dans la face. hein La boxe est un sport absolument magnifique, mesdames et messieurs. Tu vois le kung-fu, là À l'époque, tu disais, waouh, ils sont forts et tout. Mais là, la boxe, ça me fait le même effet. Je me dis, on l'esquive, on la droite, on la pêche, on, on lui percute. Oh là là c'était absolument magnifique. Et là, Canelo, on va pas se mentir que là, ça y est, c'est officiel. C'est le plus grand boxeur de sa catégorie. Voilà. Donc de, depuis ces dix dernières années, depuis que Floyd Mayweather est parti, on va pas se mentir que Canelo, c'est le c'est le terminator des poids moyens. Il a terminé tout le monde. Tous les championnats de boxe, il les a remportés. Parce que vous savez pas, mais il y a plusieurs championnats de boxe. Ça veut dire, c'est pour ça que tu vois, il euh, y a plein de boxeurs qui ont des ceintures. Tu comprends Lui, il est parti dans chaque championnat. Il a ramassé toutes les ceintures. Là, regarde. Il n'arrive même pas à tenir toutes les ceintures parce que tellement il y a de championnats, tellement il a remporté tous les championnats, toutes les ceintures sont à lui. Tu comprends Tous les championnats de boxe qui existent, il les a remportés. C'est le plus grand terminator de sa catégorie. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir On va pas se mentir est Plante, il n'a pas démérité le combat. Hein C'était chaud, tu vois ce que je veux dire On a même cru qu'il allait gagner contre Canelo. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la boxe Un coup peut changer la donne. Et c'est ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Et oui, il lui a asséné un uppercut dans le corps qui a fait remonter ces deux semaines de, de tout ce qu'il a mangé. Hein. Ça commençait à monter, à vibrer à l'intérieur. Son estomac, il disait, « Mais qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs On peut pas vivre avec ce genre de violence. Vous comprenez ?» Et le foie il disait, « Mais bien sûr Regardez comment nous avons mal « Nous sommes dans le corps d'un boxeur, on se fait frapper. » Et là, tu as le cœur qui commençait à accélérer. « Bon, vite, c'est la panique, il faut faire quelque chose. » Et là, le cerveau, il disait, « Bon, euh, moi, ce que j'ai comme solution, on éteint tout. » Et voilà Calette Plante est tombée par terre, puisque même ses bras, il disait, « Bon, euh, vas-y, je vais essayer de toucher sa tête. » Il ne touchait pas sa tête. Ses jambes, il commençait à trembler. Il disait, bon, vas-y, nous, on va aller se coucher, on va aller s'allonger, c'est mieux. Dans tous les cas, euh, c'est sponsorisé. Euh, même si on a perdu, ils vont nous payer. Tu comprends Hein Tu vois Qu'est-ce que tu comprends C'est ça, des fois, quand tu arrives sur le ring, c'est ton corps qui parle à ta place. Tu vois, tu beau avoir toujours la motivation, des fois, l'adversaire, il est au-dessus. Et là, on ne va pas se mentir que Canelo a été au-dessus de Caleb Plante. Comment il a fait Il a attendu les deux derniers rounds. Franchement, il faut être courageux pour faire ça, hein? tu tiens pendant 10 rounds contre un mec et c'est là au bout du 11e round, tu commences à envoyer les coups que tu as, as appris à ton entraînement. Oh là là, mais toi, tu as une force mentale incroyable. Hein? Parce que quand tu disais, I'm gonna knock him out avec ton accent euh, euh, hispanophone, hispano, hispanophone, hispano, hispanophone, hispano, hispanique, quand, quand tu nous as dit, I'm gonna knock him out avec ton accent hispanique, nous on s'est dit <rire> il est marrant son accent. Bon, on... après, c'est vrai qu'il a les capacités de le terminer, mais bon, Calais Plante, c'est quand même un client, euh, donc ça va être un petit peu compliqué. Et là, qu'est ce qu'il a fait? Il a knock him out. Il a knock him out Calais Plante. Ah oh, mais lui, quand il parle, il agit, hein. Oh, c'est pas un politicien. Les boxeurs, c'est pas des politiciens. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils disent je vais le mettre KO, et puis ils commencent à ouvrir les yeux. Et ils commencent à dire, ouais, tu vas voir, c'est bon, yeah, yeah, yeah, ouais, ouais, le, le team talk, le team talk, yeah, yeah, yeah. Et bien là, c'est qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit, tu comprends Bon, là, je vais faire une autre vidéo parce il y a eu de l'UFC, mesdames et messieurs, et ouais